Bonjour, donc euh, Eleonore cherche un producteur, c'est un concept d'une femme qui est comédienne, qui a une quarantaine d'années et qui cherche un producteur de spermatozoïdes vivants parce qu'elle veut créer dans le vivant. Alors l'originalité de cette web série, c'est un charlot féminin qui va parler de problèmes de créativité euh, de manière assez détournée, mais en fait elle parle d'elle-même au final, c'est l'amour d'elle-même qu'elle va chercher. Donc au départ elle part euh, sur d'elle, mais c'est catastrophe sur catastrophe jusqu'à ce qu'en Deuxième saison, elle rencontre Téphanie, une amie comédienne qui s'y prend pas du tout de la même façon qu'elle et donc qui va la faire évoluer et qui va l'amener vers d'autres personnages guests en troisième saison qui vont également lui lui raconter leurs difficultés de rencontre. Elle va finir avec tous ses échecs par aller vers l'amour d'elle-même. formation, je suis comédienne, metteur en scène, auteur. J'ai essentiellement euh, fait du théâtre auparavant. Depuis 2015, j'écris pour des courts-métrages. Je viens de faire une formation au CEFPF, donc je viens de faire mon premier court-métrage à film vitro que vous verrez. Avant, j'ai fait des teasers pour mes pièces. L'image m'a toujours extrêmement intéressée. J'ai fait aussi beaucoup d'art plastique que j'ai pu faire. J'ai fait de la sculpture aussi, notamment aux Beaux-Arts de, de Belleville, euh, à Paris. Euh, du coup, euh, ici, je vais faire des liens aussi avec, euh, avec les, les gens sur sur Paris 11e 20e pour la déco pour puisque chaque scène chaque épisode de 2 minutes donc il y a trois saisons 2 euh, minutes par épisode 10 épisodes ça fait 60 minutes je vais insérer des costumes qui et, et des, des, des détails de décor de pardon de d'objets qui vont symboliser le décor dans, en plan plan large plan moyen plan serré des plans d'insert. Et euh, du coup, ces gens qui vont, vont, vont fournir le matériel vont également s'associer au projet. Alors, par ailleurs, en, il y aura également l'espace YouTube, la maison euh, SACD, puisque moi je suis membre et que c'est comme ça que j'explore depuis le septembre, à la sortie de la formation, euh, la suite du texte. C'est comme ça que j'ai écrit finalement tout ce texte, qui, euh, qui parle de ces problèmes de femmes euh, de façon euh, décalée, fêlée, détournée, drôle. Tu te souviens je cherche toujours mon producteur. Je suis allée. Cormonie. L'originalité de cette série, c'est qu'ici, on va parler de créativité et de sexualité, mais sans jamais vraiment aborder le terme. On va toujours surfer entre les deux. Donc, je vais vous envoyer un lien vers Je cherche un producteur. Vous pourrez avoir une idée de, de comment dans l'écriture, parce que c'est extrêmement écrit.